Imagine un monde où les gestes seraient doux Imagine un monde peut-être un peu moins fou Imagine un monde qui écoute plutôt que dit Un monde en harmonie Un monde qui fait ses nuits Midi 10, je viens de me lever La terre est stable, ma tête commence à tourner Sur la table dorment les cadavres de la veille Un an déjà que ça ne le réveille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 Perdu dans ce monde immense, dans ce qui me malmène Je tousse, j'étouffe, je cherche un peu d'air Noyé dans ma peine, assourdi par les sirènes J'aurais voulu taire des choses pour pouvoir les faire Alourdi par mes choix, je suis en quête d'une nouvelle voie Dirige par ceux qui me pointent du doigt versé par Un rêve de liberté, d'autres fois Je veux porter ma loi, mon droit, tout autant que ma voix Imagine un monde où Les gestes seraient doux Imagine un monde Peut-être un peu moins fou Imagine un monde qui Plutôt que dire Un monde en harmonie Un monde qui fait ses nuits